Vous savez quoi L'année 2020 est quand même une année assez horrible quand même depuis le début et à la fin. Alors évidemment, le début pour le coronavirus, mais pour la fin, c'est autre chose. Car... Du coup, j'ai un peu la tristesse, parce qu'il faut savoir qu'en 2010, voire même bien avant, j'avais un peu découvert l'époque de l'internet. Et aussi surtout, les jeux en flash. Et pour vous montrer la preuve que je suis un vrai gamer des jeux flash, voilà, ça c'est mon profil concrète. Là... Le jeu que je vais jouer tout à l'heure, mais bon, hein, voilà, mon année. Et mon off pseudo-Minecraft. Ah, j'ai juste changé aussi la photo profile de Sonic parce que... That's no good. Et donc, vu que je fais à peu près une chaîne apostille un peu la de Nintendo, j'ai envie de me consacrer à peu près sur les jeux que je jouais à l'époque qui étaient un peu considérés comme Super Smash Bros, entre guillemets. Après, il faut savoir quand même, c'est l'époque où j'ai pu découvrir un Super Smash Bros Brawl et que j'ai joué. Du coup, il fallait bien sûr que je me divertis sur quelques autres jeux Super Smash Bros, entre guillemets, sur des jeux flash. Parce que bon, là, j'en ai pris quand même 5 super bons, selon moi, à cette époque. Car bon, je vais pas vous mentir, j'aurais pu faire aussi... un hein, sur Mario euh, conduit une moto ou Mario qui va chercher son lait euh, dans le frigo Mais hein. voilà du coup je vais vous remettre en nostalgie alors qu'est ce que nous avons là mes chers amis Pikachu Samus, Sonic Link, Mario et original caractère numéro 360 de Sonic c'est trop bien, ok pour l'instant ça va et pourquoi il n'y a pas le son, ah oui <rire> je viens de comprendre, attention Attention le son TPC le son. Oh putain, on va prendre le classique et l'aventure. C'est parti. Ah, putain, la voix. Choose your character. Attendez, je veux savoir qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque. Blade. Blade. <rire> on va bien sûr prendre le meilleur personnage de tous les jeux. Alors, comment on saute Non, laisse-moi sauter. Non, mais. Du jeu, j'ai pas les touches. Attends quoi, j'ai gagné Attends. Ok. <rire> ok. Déjà, j'ai trouvé la touche saut. Ok, la touche t'attaque. Ouah, wow, j'ai metanite Alors, du coup. Tiens Tiens Tiens Tiens Elle reviendra pas. Tu reviens pas. Game. Hop là. Oh, il est trop simple en vrai. Il est super ce Super Smash Bros Ultimate 2. Mais putain, mais l'autre c'est Fox aussi, là. il triche comme jamais. putain, et en plus il y en a 10 à éliminer. Gros tu que j'élimine tout ça avec l'autre qui se TP Ouah, la vache Allez, c'est parti. Non Oui Et bim Aventure maintenant. Avec mon avec mon personnage préféré. Voilà. Ce premier-là, ils reprennent littéralement tous les euh, tout ce qu'il y avait dans Melee. Mais avec quelques trucs sprites euh, qu'il y a sur les anciens, quoi. Ah, je suis denté de Devil Maçonnique. Et une défense à deux, là. C'est l'arnaque, là. Et même à un seul, il me défonce. Bam voilà. Tu, tu fais pas chier Pikachu, j'ai la patte de baseball. Ça se voyait, ça se voyait que les, les porcentages, ils se, se battaient les couilles en hein, tant que ça faisait du mal. Tu prends pas la patte de baseball. Voilà. Oh le bâtard, il avait apporté son frère. Mais. Mais j'ai jamais vu cette attaque, moi monsieur. Putain, il il a failli me faire tomber. Blade partira dans, dans les Art et découvrira de son propre aventure. Oh mon dieu Oh putain c'est Rondoudou. Je vais pas faire défoncer par Rondoudou quand même. Ouais Quoi Rejoue contre lui Mon frère Mais Vas-y, de toute façon, heureusement que c'est un personnage qui a disparu pendant des années. <rire> bon voilà, c'était super smash Flash. Suivant Ah, cette bonne époque de ce jeu vidéo. C'était euh, limite pour moi, le, mon, mon premier patelphie <rire> etc. Euh, quelque chose s'est cassé dans un endroit inconnu de l'océan. Il y a un scientifique qui a trouvé une formule. Ça faisait kaboom. Ah, <rire> oh, my <ma langue. rire> oh, ouais. Ah non Wouah J'ai augmenté un niveau. J'ai gagné le MacNam. Ah <rire> euh, Merci de me avoir aidé, mais euh, qui êtes-vous euh, S'il vous plaît, je n'ai rien à voir avec ça, j'imagine. Rejoins l'armée de terre. <rire> de week end plus tard. Ok, les gars, euh, on va venir sur cette base. Et voilà. Mais il lance des gros... <rire> bon, en vrai, c'est peut-être pas du, du smash, ça. <rire> mais c'est du smash, quand même, parce que c'est du Dimash. On revient sur le terrain et... <rire> D'accord, Todd. Oui, il y, y a Toad, ça, ça veut dire que du coup c'est un peu Smash, vu que Toad c'est aussi un personnage de Mario. Euh, avec les rebelles on a réussi euh, cette mission, et il y a un cargo euh, qui vole aussi, et on se fait tirer dessus, et on va jouer ici. Du coup on a sauté, en parachute, et voilà. <rire> Au moins ça se voit que ce jeu avait prédit euh, Tony Stark bien avant. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore une nouvelle fois? Fais chier. J'ai sauvé ta vie. Est-ce que je peux avoir des questions ou tu veux qu'on sorte dehors? Je suis en train de développer pour des trucs et ça sent pas bon. Les toxides tournent autour et ils sont énervés. Ah, c'est par rapport au virus d'avant. Et après ils deviennent agressifs. Eh, maquille! En vrai, vu que c'est pas très Smash, on va changer de jeu ça sent les années. Je peux jouer au premier Je veux savoir à quoi il ressemblait le premier. Écoutez vous savez quoi vu que j'avais pas prévu je vais jouer à celui là. Attends random. Ah oui les random c'est le nom qui change aussi ce quelquefois. Miri. Cambolo. Je suis sûr que j'aurais dû chercher une nom de chaîne comme ça avec tout ce qu'il y avait. Donc que les jeux vidéo étaient moins violents à cette époque. Non je veux la M4 là. Allez viens ici. Viens ici le Grizzly. Et je recharge hein. Ah c'est pour ça que j'avais bien aussi ce jeu. Ce personnage il est trop dark. <rire> ah oui, les mines Ah oui Tiens Ah d'accord je me suis suicidé. Et voilà mon gars <rire> Et là je suis à 10 000 km, je vais pas réussir <rire> Il est nul ce mode de jeu Ah le bâtard il taute Mais ils veulent chercher tout de suite l'arme l'autre <rire> Ah les Aztèques. 10 kg. 10 kilos le produit. Voilà. Les mayades ne savent pas servir des pizzouka après. <rire> On revient sur, quand même, sur le 2, c'était ça le but aussi. On va prendre Zach. Dexter. Punk. Ah je peux l'éditer, c'est vrai. J'ai des lunettes. Voilà. Deck. <rire> Deck. <rire> Mais... J'étais traversé dans le vide. Par contre, ça se voit que ceux qui ont fait plein écran, ils, ils avaient pas prévu euh, que je sois. Oh non! Oui, c'est bon, je l'ai eu! Oh non, il faut pas que l'autre il a! Non! Non! Non! Ne meurs pas à cause de lui! Non! non. <rire> Tiens! <rire> Zuned! <Zoon -aide. rire> Allez hop! <rire> ah, ça je me rappelle, c'était une chaîne YouTube. Donc il y avait déjà les premiers souris de ce jeu. <rire> allez, je te suce. Allez, vas-y. Ah, viens, si, ça brille. <rire> oh, la frame seconde pour tomber à l'eau. Marty, viens m'aider. Bah, Allez-y, Toc, sucez-le. <rire> ah, le chaos over. Ça je me rappelle. Y'a que moi qui peux poser ça. Aïe, je recommence, je me suis suicidé, ça comptait pas. Je savais pas c'était quoi l'objet. Ah le bataille la sniper. Voilà. Ah tu, tu sais pas où y aller. Et bam. Ouais Ouais, 48 minutes. Je suis sûr qu'il doit y avoir des spinants dessus. Je me suis bien servi une bonne main. Ça, je me rappelle à l'époque, quand je me suis dit que ça faisait chier les jeux combat, etc. Là, il y avait celui-là, je me dis yes. En plus, je me rappelle à l'époque, je connaissais pas du tout Niangron. Hein. Je vais pas vous mentir. Très bien, je vais prendre le Tankman parce que j'aime bien. Ah, est-ce que je peux changer les touches, monsieur Ok, pause, c'est bon. Ouf, j'ai eu chaud. Euh, ouais, là, je suis baisé. Bon, bon du coup, je recommence. <rire> Ah, je viens de comprendre le jeu de mode de ce personnage parce que son jeu vient de Samurai à Sol et du coup il s'appelle ça Sol. Ah, c'est bon, je l'ai pas tué. Trop simple aussi. <rire> là je le reconnais et lui, je le savais pas, c'était gay. Oh putain Avec les de des yeux. Est-ce que lui, il le fait aussi Ah, je suis choqué, déçu. Ah oui, mais ils sont deux sur moi là. C'est l'arnaque ça. Ok, là, c'est plus drôle, là, le <rire> batteur bah. oh 2v1 ces petits fumier alors si je pouvais attirer quand même je suis sûr que vous verrez juste que je spade juste la touche euh, attaque normale depuis tout à l'heure hein. <coughs> Ça va être parfait avec le boss, on dirait bien. Bah dis donc. Je panique sur le président de niveau parce que c'était du 2v1. Et lui... Allez, la fin, qu'est-ce que ça se passe Ah, ok, bah du coup, merci d'avoir... Euh, Tacman a pris le, le rôle. Et euh, du coup, il conquit euh, le monde entier. Et du coup, il y a des poissons d'avril. Merci, Kevin. Hein. Alors, est-ce que le son, je peux le diminuer Allez, on va faire le tutoriel quand même. Voilà. Ah, ça c'est l'arme principale. Je vais prendre euh, le Dagger. Et je m'appelle pas player 1, je m'appelle. Voilà. Ou oh, pas loin du troisième. Ça je comprenais, ça c'est les sons d'effects de Happy. Happy Will ça <rire> Play of the <again. rire> game. Dans la gueule, bam. Ah oh oui mais là je me fais agresser des deux points là. Ah alors. Et putain j'ai pas le temps de respawn. Ah putain. Bon allez, je vais tenter de faire le comeback hein, vu qu'il n'y a pas de touche restart. Allez, je peux le faire. A few inches later. Putain, je vais pas me perdre quand même pour un seul quand même. J'ai fait toute la campagne pour ça. NON Ça va être le perfect quand même, ça va être le perfect. Non Bam Le perfect Oui Diablo 9, le retour Vous savez quoi On va faire un truc encore meilleur. On va chercher le 2. Parce que je sais qu'il y a un 2. Voilà. <rire> je voulais mettre le 2 au-dessus mais ça marchait pas. Ce sont des facts de, de youtubeurs, là. Oh, mince. Je vais me faire une OMED. You, a the champ! Voilà, je l'ai demandé. Mais... mais non, il a une extra life! Mais, petit bâtard là qui reste sur son coin, il sait qu'à chaque fois qu'il y a un truc ici là. Putain de merde! Ha ha! Ouf la fenêtre! Voilà, ça c'est spider Là il a pris la totale <rire> Tu la veux Allez hop <rire> Oui Qu'est-ce qui se passe il y a un bug et... il fallait pas que j'ai le fois 2 Ah je peux pas avoir d'amis à la fin je crois Oh non putain Non cette foutu d'avance Je recommence la partie oh. Putain c'est horrible ce dernier niveau Oh putain, bon, là il a pris la life, je me dis, c'est dans la merde. Et là, bam. Bon allez, je vais tenter comme ça, on va tenter le comeback. Ouais bon, là c'est foutu. Non, je... oh non, il a pris tout petit. Oh l'horreur, oh l'horreur. Oui Allez, le final test. Oh oui mais... Toujours plus, hein c'est vraiment le final test d'enculé Un arme aléatoire pour euh, les bien -y. Ah yes Le digueule Bon bah c'est foutu hein <rire> Bon bah, voilà, je reviens sur mon profil. Concrète. je regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Parfait. <rire> du coup c'était un petit retour nostalgie euh, des jeux euh, Flash. Donc euh, n'hésitez pas à regarder dans la description les jeux pour que vous puissiez essayer avant que ça s'arrête, le Flash Game. Après l'information que le Flash s'arrête en décembre 2020, ça va être peut-être peut vrai. C'est pour ça que du coup j'ai fait cette vidéo pour me euh, mémorer et m'amuser. Et puis aussi il y a pas mal d'autres sites qui vont prévoir un euh, secours pour tous ces jeux flash. Allez, passez une bonne journée.